J'habite à Bergevin, j'ai grandi à Bondy aussi. Et finalement, j'aimais bien ce contraste-là entre celui qu'on peut voir de l'extérieur comme un délinquant et qui finalement emmène son enfant au parc, pose dans la rue, s'en occupe, etc. Qu'est-ce quand c'est qui d'après toi? Je défends le cinéma qui a un impact sur la société en général, qui raconte des choses. On a vu que c'était une histoire vraie, ou en tout cas qui tendait à être réelle tout le temps. Qu'il y a des femmes qui ont vraiment des problèmes avec leur vie et qui du coup mettent au monde des enfants qu'elles ne peuvent pas élever. La seule chose que je peux faire pour toi. De te donner une ou deux Après ça, toi et problème. démerdez J'ai envoyé euh, mon scénario à l'appel à projet de la région Canal. J'étais lauréat donc, du coup, du, de l'appel à projet. Et puis après, bah, ça m'a permis de, de produire le film et, et de le faire. Un partenariat important avec la région Guadeloupe. On a créé un fonds soutien d'aide à l'audiovisuel en Guadeloupe et donc cette aventure, elle a commencé depuis 2017 et elle continue jusqu'à aujourd'hui. À la région, nous sommes fiers de financer ce cinéma guadeloupéen qui est en train d'émerger et qui petit à petit va porter ses fruits. Ça n'est pas facile papa, alors qu'abord, on il cela, on va